Bonjour François, tu as lu Les enfants de la Résistance C'est une BD, elle est certes coude Alors, tu l'as lu Bonjour, donc aujourd'hui on va vous présenter Les enfants de la Résistance. Écrit par Vincent Dugommier, illustré par Benoît Hers et édité par Le Lombard. C'est un genre de BD historique. Sur le thème de la En 1940, mondiale, deux amis, François et Euseb, vivant pont moment, à pont à refusent l'occupation à Ils découvrent une jeune fille du nom de Lisa. Sur la François route. et sa famille adoptent Lisa en attendant de trouver sa vraie famille. Maintenant, on va vous euh, dire notre avis. Donc, moi, j'ai particulièrement aimé ce livre parce que euh, je trouvais que les enfants étaient beaucoup plus débrouillards que nous. L'histoire était intéressante. Et, euh, et voilà. Et euh, j'avais juste une question qui m'est me, qui passée par la tête C'est est-ce que les, les gens quand ils se sont révoltés, parce que beaucoup se sont révoltés euh, de cette occupation allemande, est-ce qu'ils ont fait comme eux Ils ont écrit des mots ils ont, ils ont fait plein de bêtises contre les Allemands et voilà. et voilà. Donc, c'était pas ce euh, livre J'ai tout de même euh, particulièrement aimé cette BD, car les enfants sont très courageux et émotifs. Euh, j'aime particulièrement aussi cette BD, car j'aime le thème de la Seconde Guerre mondiale. Et oui, je les trouve très courageux euh, d'avoir... Euh, Résista à l'Occupation Allemande, comme ça. De cette manière. cette manière. Mmh. Attends. Bon, mmh. moi, j'ai super bien aimé ce livre, car il y avait de l'action, bah, comme dans tous les films. Mmh. Et il y avait un peu du suspense à la fin, parce que le livre, il arrêté ultra rapidement. Euh, et bizarrement. Ouais. A, il s'est coupé. C'est comme ça. Et comme ça. Je ne pas qu'il allait se coupé. Ouais, ou pas, mais après, il y a une suite. Donc, euh, on va voir ce si nous à attend pour la eh hey les gars, ouais. on a oublié ouais. de dire au revoir. Ah ouais, bah, bah, bah ouais. Bah, au revoir, bah, au revoir. Vous êtes sérieux